Introduction, bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des remèdes naturels contre les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont une condition très courante qui peut causer beaucoup d'inconfort et de douleur. Mais il existe des remèdes naturels qui peuvent aider à réduire les symptômes et favoriser la guérison. Remède 1. Augmentez votre consommation de fibres Les aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits, les noix et les graines, peuvent aider à ramollir les sels et à prévenir la constipation, ce qui peut réduire la pression sur les hémorroïdes. Essayez d'ajouter des aliments riches en fibres à votre alimentation. Ou envisager de prendre des suppléments de fibres. Remède 2. Appliquer du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est un excellent remède naturel pour les hémorroïdes car il peut aider à réduire l'inflammation et la douleur. Appliquer du gel d'aloe vera directement sur les hémorroïdes plusieurs fois par jour pour un soulagement immédiat. Remède 3. Utiliser des compresses chaudes et froides. Les compresses chaudes et froides peuvent aider à réduire l'inflammation et la douleur associées aux hémorroïdes. Utiliser une compresse chaude pendant 10 à 15 minutes, suivie d'une compresse froide pendant 10 à 15 minutes. Répétez ce processus plusieurs fois par jour. Remède 4. Prendre des bains de siège. Les bains de siège peuvent aider à soulager la douleur et l'inconfort des hémorroïdes. Remplissez une baignoire ou un seau d'eau chaude et asseyez-vous dedans pendant 15 à 20 minutes. Répétez plusieurs fois par jour si nécessaire. Remède 5. Utilisez des huiles essentielles. Certaines huiles essentielles tels que l'huile de lavande et l'huile de théier, peuvent aider à réduire l'inflammation et la douleur des hémorroïdes. Appliquez quelques gouttes d'huile essentielle sur un tampon ou une compresse, puis appliquez directement sur les hémorroïdes. Conclusion, voilà donc cinq remèdes naturels pour les hémorroïdes. Bien qu'il puisse aider à réduire les symptômes et favoriser la guérison, il est important de consulter un médecin si vous avez des hémorroïdes graves ou si les symptômes persistent. N'oubliez pas que la prévention est également importante, alors assurez-vous de maintenir une alimentation saine et de faire de l'exercice régulièrement. Merci de votre attention et à bientôt. 00228 92 114 07 14 ou bien le 00228 99 15 10 76.